Salut à tous, c'est Arme Puissante Théâtre Projectile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une arbalète. Euh, un On va dire ça comme ça, une arbalète. Un et tout simplement, vous avez besoin d'une planche en bois. Euh, la plus longue possible, enfin, il ne faut pas quand même qu'elle fasse un mètre. Euh, vous en prenez une assez longue. Au euh, bon, moins, elle n'est pas très très longue, mais bon... Euh pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de puissance. Vous le à la fin. Ou plutôt maintenant parce que je vais vous le dire. Alors, euh, vous avez avec l'élastique, plus vous allez tendre, plus il aura de puissance. Ça vous, vous êtes d'accord. Et euh, plus la, la pince à linge sera loin, plus l'élastique sera tendu, donc plus l'élastique aura de puissance. Et vous, je vous je connais bien et vous aimez bien la puissance. Alors, c'est simple, vous prenez une pince à linge, vous la scotchez très fortement euh, à la planche en bois. Euh, moi je l'ai mis euh, au fond parce que c'est beaucoup mieux pour la puissance. Ensuite vous prenez une bouillette pour les poissons, mais vous pouvez prendre une grosse paire ou je ne sais pas. Beau, euh, enfin, euh, avec un trou dedans. Euh, Qu'il soit dans l'axe de la pince à linge. Et du crochet euh, pour grillage donc euh, voilà que ce soit dans l'axe euh, quand on traverse ça touche la pince à linge ça passe dedans et ça va dans ça donc vous prenez deux clous les mettez sur le, le bord ici et vous prenez euh, votre crochet à grillage que vous plantez euh, très fortement sur la planche en bois alors pour le rechargement c'est très facile vous prenez votre élastique vous le faites tenir grâce au clou tout simplement vous allez pour bien qu'il s'accroche en faire un tour des deux côtés voilà j'en ai fait un tour donc tout simplement vous allez l'accrocher grâce à la pince à linge surtout mettez-le bien en bas et que quand on ouvre la pince à linge ben, l'élastique ne sorte pas ensuite très simplement vous prenez votre piquet à brochette vous le passez dans le crochet à grillage vous le passez dans le trou de la bouillette voilà et vous l'accrochez euh, avec euh, la pince à linge donc euh vraiment au bord voilà c'est au bord regardez ça vous donne ça ensuite vous allez le, mettre votre élastique sur euh, la fin de votre euh, de votre euh, je sais plus comment ça s'appelle hein, une sorte de bâton euh, je sais rien, euh, voilà votre piqué à brochette, et on va passer au tir avec du carton en simple couche. Moi, on va, je, moi en fait, ma planche n'est pas très grosse, donc très grande plutôt. Et vous allez tirer sur le carton voilà, en appuyant sur la pince à linge. Ça donne ça. Voilà, c'est transpercé. Ça donne ça c'est là c'est quand même bien profond donc j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, qu'elle vous sera utile et que vous allez vous abonner aimer et partager à plus pour une nouvelle vidéo ciao